dans détresse c'est bon j'aime pas la musique ah éliminer les punks oh, super. Oh, Pour ça. Ah super ah, waouh attends, ils sont nombreux dans l'armoire ah mais c'est un fusil vitesse moyenne ok ah fusil instable alors attends moi j'ai deux pétards. Tu l'as vu celui-là, le flingue euh, Ouais, ouais, je l'ai à la main. Bon, moi je suis mort, mais bon, j'en ai éliminé euh, un en tout cas. J'ai plus de munitions. Quoi J'ai plus de munitions. J'en ai eu un. Ouais. Il en reste un seul. Attends, moi j'arrive. Je suis en train de. Je suis en train de remonter là en mode express. Enfin j'essaye en tout cas. Ah non, il en reste deux. J'ai c'est bon t'as de quoi te soigner si tu veux tu sais j'ai dit t'as de quoi te soigner sous l'escalier d'accord non moi ça va là monte du coup qu'est ce que c'est ça quoi tu tapes avec un lampion pourquoi ça c'est bon tu l'as pris vois ouais c'est bon Doucement, doucement, tranquille, parce que ici à droite, là, voilà, j'étais sûr. Il y a un Z, là, qui va nous attendre. Ah, c'est bon. Alors, attends, là, il y a du truc. Ah, bâtard Le pistolet, je suis pas niveau 23 D'accord, j'arrive, attends. Énergisant là. Oh, par où il me tire dessus hein Alors, il faut aller. Oh l'enfoiré Au plein tête. Bon. Il y a un headshot. Je sais pas où t'es, hein. Pardon Je ne sais pas où tu es. Je suis derrière, attends, parce que je suis en train de looter là y a des trucs. Euh... Alors, beau faible, je sais pas quoi. voit mieux avec euh, la lumière. Ça pète mmh. niquer dans le dos, connard! Bah ouais! Bah, euh, tu m'as piqué mes munitions! Divertions. De quoi? Tu m'as pris mes munitions! Ah j'ai piqué, tu veux, c'est comme porte encore. Hein, là ici en fait on n'est pas au même endroit. Pardon. Wow oh, t'es là où il y a du monde toi. Ben oui mais je l'avais pas vu le monsieur. Oh là, il y a du monde derrière la porte là. Ouais, je vais je... Ah, c'est toi, je vais te de tirer dessus. J'ai pas doré. Je vais te de tirer dessus. Ah je suis morte. Ils sont 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai vu c'était beaucoup. Ça part super vite, bourri là aïe coup, je me faisais tirer dessus là c'est bon ils sont morts je les ai tous Avoir, là il y a deux flingues euh, ici là et là t'as une carabine niveau 23 ouais ouf, carabine euh, franchement tiens Car, munitions de pistolet il y en a là juste là viens où je suis parce que moi je suis à 50 je suis au max en fait tu peux pas prendre plus de 50 euh, munitions je crois là et là t'as pris mais Je vois pas ta boîte de munitions, je vois des flammes. Elle était, elle était juste là, tu viens de la prendre en fait. Ou elle a des pop Elle euh, a des pop parce que j'ai pas pris. Euh... Ma torche elle marche plus. Euh, T'as échangé les flammes Mais non, j'ai échangé avec les deux autres dans le, dans le truc là. Quoi J'ai déjà échangé avec les autres dans le petit bureau là où ils te tiraient dessus. Acabou a minha On a retrouvé l'autre qui nous a piqué la voiture. Ah d'accord. J'ai juste essayé de m'aider. J'ai essayé C'est right, bien, love. That's exactly why she shouldn't come with us. We all could have died. She would lie lied to us. I'm not saying leave her here. Give her to the nun. If we could head to the hotel. Uh -huh. She made right. a mistake. She was trying to do the right thing. Let's just take the supplies back to the resort and get her off the island. She doesn't belong here anyway. Je vais aller chercher la voiture. Et qu'est-ce si elle fait un autre erreur Je ne pense pas qu'elle devienne faire ça de nouveau. Succès déverrouillé au travail. On parlait à Jean. Ah oui, tu es derrière moi, je te cherche partout, Tu es derrière moi en fait. T'étais juste à côté comme un couillon. Comme j'ai l'impression qu'on va retrouver que des zombies là-dedans. <rire> Faut pas parler à la nonne Où c'était toi Tu un toi Je suis à côté courage je veux pas être méchant, mais ressemble plus à un zombie qu'un zombie. Merci pour les are que vous nous avez plane. Nos jours sont are sur we can Mais the que nous de sauvetage. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Il dit qu'il faut qu'on revienne, parce qu'il crève la dalle. Pardon quoi Sinon il veut qu'on revienne, la nouvelle antenne est en place, elle ne fonctionne pas mieux. Soit le type de la radio est trop loin, soit la tempête est trop proche. Il y en a qui pensent que le gouvernement brouille exprès le signal pour nous isoler. Dominique pense qu'on devrait utiliser l'antenne de l'hôtel, mais je ne sais pas trop. Il faut que vous reveniez, mon ami, aussi vite que possible. La nourriture et les médicaments, si on en a le plus besoin, sans ça on n'y arrivera pas, on compte sur vous pour ça. On va compter sur tour mais... pour, pour tout en fait. Ouais, il compte sur nous pour euh, tout et n'importe quoi lui. Bon. Et attends, on n'a on a, on a pas pris euh, la bonne sœur là. C'est toi qui n'as pas cliqué sur la bonne sœur peut-être. Ah, attends, parce que là du coup j'ai une arme mais qui me sert strictement à rien. Voilà. Hein parce qu'elle a une coupe sur elle. je je l'ai If you really want to prove worthy. On ne rien, hein. Ah. The cemetery is being desecrated by the abominations. We managed to bury the brave ones who gave their lives to save ours. But their right? ah. Our Lord wants you to reclaim the consecrated ground from the devil's disciples. Quête, machin, non, non, peut-être plus tard, vas-y. Non, on prend là, parce que je pense que Cinamoy c'est la dernière quête à faire, hein, je pense. Hein. Pardon, excuse moi j'ai pas entendu. Je dis, bon, mieux la prendre, je pense que Cinamoy est la, la dernière quête à faire. Eh, ben, si tu veux, vas-y, ben, on la prend, là. <rire> Voilà. Et il y en a une autre euh, derrière. S'il vous plaît, need Nous avons besoin de ces tools pour strengthen nos barricades. On va bah aussi bien, là. Ben ouais, je suis dehors, mais c'est pas par le même endroit. Oh Il faut des bombes, hein. parce que là on s'en sort pas. De quoi, de quoi si, Parce que ben bah, regarde le nombre de têtes de mort. Ah ouais ça s'affichait pas jusqu'au moment où je me suis avancé. Ben attends, je vais aller faire des grenades, ça va disparaître. Des... J'ai fermé la porte. Ah. Ouais. Ça va aider. Ah mince, il me faut des déodorants. Il y a une quête là. C'est quoi le ce genre? D'accord, le j'en ai qu'un sur deux. Ah, est-ce que le vendeur là il m'enfile C'est pas un vendeur lui, c'est une quête. Je suis là. Faut que tu acceptes la quête du mec. J'arrive. Il faut repartir au commissariat. Quoi? À moins que tu aies trouvé, toi, le truc qu'il a besoin, mais. Remarque, ça nous évite d'apprendre les onzons là tout de suite. Ouais, C'est euh, à, à côté là. D'où vient en fait il y, a, il y avait une carte, il a dit à trouver sur un bureau. Peut-être que toi tu l'as. Je vais voir. Je crée des. Grande question c'est est-ce qu'on prend le fourgon Non, on n'y voit pas avec. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Ah. On a buté tout le monde par là. Ah non, pas tout à fait. Ah oui, tu disais <rire> <C 'est incroyable. rire> like a qui fait le dos. Ah bah. Recule, recule, recule, recule, recule. Pourquoi Il n'y en a qu'un Bah oui mais.. Ah tu le ça Moi il y a le problème. C'est qui lui C'est. <coughs> <coughs> <coughs> Stamina. Ah celui qui nous a, celui qui nous oui, d'accord. Vas-y, jette ta bombe. Théoriquement, on peut passer par là. Sans te foncer dessus, un coup de pied te tue. Ah, oh, deux fois qu'il me tue là! par les égouts mais on peut passer par là-dessus. les égouts ouais, un peu ouais. à la gueule quand même hein bah ouais en hein, plus on est obligé d'utiliser la torche à chaque fois les oh, oh, c'est le excellent ça. Ah, t'as des trucs, des boissons là ou des. l'école C'est pas l'alcool que t'as besoin pour faire les bombes là Euh. Ouais, ouais. si j'attends. Non, c'est des déos. Je fais un tizer. Il Y Y'a du monde là-bas là, -bas, attention derrière toi. qu'il faut passer par... Ah non. Oh, merde. J'ai plus le point. où je suis passé j'avais plus le point le... ah, c'est pas par là hein. faut qu'on prenne les égouts obligé hein. objet hein. j'ai l'impression là on peut, on peut pas partir, partir par là ah bah non ah ouais dès que je monte voilà ouais. oui. ah chiant, je suis oui c'est chiant si on me encore prendre les égouts Pas pas, faut que je m'en charge un peu la life là. Affronter l'autre au corps à corps là, ça m'a un peu. Tiens, tiens, t'as une boisson énergisante là, juste là. Et il y a encore mmh. un noyer là. Laisse, j'y vais. Je m'en occupe. Je crois qu'on aurait dû ouvrir la, la porte, porte quelque chose non C'est déjà avec Non, euh, on se retrouve dehors. Ouh, c'est le toujours. C'est baddad partout, je crois. Allez C'est des bébés, ceux-là, maintenant <rire> mmh, okay. On les aura eu euh, au début, bébés. je te dis pas. Hein. C'est des bébés, maintenant. Euh... T'as des trucs pour te soigner, là. Euh, ouais, ça va. J'ai pas besoin d'énormes. Hein. Aïe C c que C'était pour se soigner. <rire> Et que tu fais Je me soigne hein, parce que j'ai pris une grosse patate. Euh... Ah bah ça J'ai l'impression que c'est carrément, carrément éloigné, éloigné en fait. Non, non, c'est par là. Thank to... à chaque fois si t'as un kit oui j'ai tendance à oublier les kits en fait mais ça te le met à l'écran b ouais, le... ouais c'est moi c'est h, h c mais ouais c'est Garde <rire> J'ai trouvé un nouveau chouchou. Et <rire> t'es où C'est Zachary Lève la tête Un mot Ah ben d'accord C'est quoi <rire> ça Je sais pas comment. Oh merde Ah ouais bien hein. Oh ben merde euh... Je suis tombé. Voilà, il ah, y, y, y a un mec là qui vend des trucs là, je, je pas sais pas ce qu'il vend. Prendre, prendre la, la brique, brique pour mettre ça mais ouais je trouve tu un nouveau viens. joujou j'avais la bouteille de gaz maintenant il y a des briques tu ne touches pas à ma bouffe Tu passe pas là pour t'électrocuter, on peut peut-être les attirer, mais... Petit oh. Non, recule, recule, recule, recule Sur laquelle caisse, la boîte. Non, mais viens sur la boîte là où je suis parce que c'est l'extrocuté là. Il va finir par crever oui C'est Spaghetti que tu appelles là, il a ouais, du mal lui il va péter hein Voilà C'est moi qui ai tiré dessus Ah c'est toi qui as tiré Les magnéto qui passe. Je sais pas ce de se faire. Les a personne. Les mortes sont Oh, I can't just. She's about the same age as my son. No more than six. Oh, fuck. Hello? Not a name, I'm Are you okay? Honey? Uh, maybe you should come with me. Sweetheart, I. Oh, oh fuck. my God! Her face! Quand il s'énerve lui, il s'énerve putain. Let's take a look, shall we <rire> Coucher. Okay. Va dodo. Ok, alors là, il y a quoi là hein D'accord, c'est un snack. Tu veux de la vie, il y en a là. Il hein. enfin, y, euh... y en a plein là. On n'est pas venu dans ce parti du commissariat hum, J'ai pas l'impression, ouais. Parce que c'est parce que là qu'on doit lui trouver son truc, là. J'ai remonté toutes les marches <rire> oh, Vache oh, Vache, c'est dur à tuer hein. T'es où Ah il est en bas C'est bon fouiller parce que je sais pas où aller sa putain de carte moi. Ouais. Waouh, il y a un vénère là. On là. à deux, on lui a foutu une patate. <rire> hey, je veux pas être méchant, regarde comment il a fini. Rien de sa tronche. Regarde, <rire> oh oh, bah, il y a tout calme. Hein. Il y a plus de torches. faut que j'attende. C'est lui. <rire> non oh, mais j'avais plus de torche. Oh oh ah non, je pas quand tu es au là. C'est par ici. On est arrivé. Je ne rentre pas là maintenant. Donc, oh donc c'est sta... ici... Oh la stamina C'est ici l'autre qui est situé le truc. Mais où Ouais bah là c'est ça la grande question. Attends je laisse ma torche euh, se remplir. Il y en a un disant, qui est où Ah il y a un gros pas beau là-bas là. -bas, là. Faire le... Je vais le faire au flingue. Eh non, j'aurais dû mettre une grenade. J'ai plus de balles. Aïe. Ah, bordel. Bon, on voit. Oh, ben, tu peux gueuler autant que tu veux. Hein. Voilà. That. I'm <inaudible> not bad. Son, son truc là mais on n'a pas on n'a pas d'indice où c'est que c'est placé il a dit ah. sur le bureau du commissaire on a télécharger les données tac tac tac c'est ce que je suis en train de faire tu l'as bah, je pense ouais ça. Une carte, hein, qui voulait. Hein. Mmh. Non, ça fait rien quand on maintient ça. Il y a un truc à faire, mais première énigme du jeu. <rire> Attends, je vais faire tous les bureaux un par un, ça a être vite réglé. J'ai bien fait parce que... <rire> C'est bon. C'est bon. me soigne deux secondes non s'en va vite vite vite vite vite ou oh, putain vite ah oui j'ai compris pourquoi tu disais vite mais après oui oui suis tranquille en train de me soigner ah, je me soigne pépère Coups Alors, bah on a du mal à sauter bah, Je crois qu'elle a un problème. Co... Le soda, elle a dû prendre quelques kilos. Moi euh, je les esquive. Hein. Ouais ouais ouais encore. Peut... Ouais. ça. on s'arrache, on s'arrache, on s'arrache pas pourquoi. mon gars il a du cardio Tensionnaire tu vas Ouais je l'entends, je l'entends, mais il n'arrivera pas à me suivre Oh Oh oh, oh. <rire> <rire> Je me suis retourné, j'ai... Je... Eh, je me suis retourné, j'ai... Voilà, coupage de tête, non, direct Alors là pour le live, euh, excellent C'est je me suis retourné... <rire> Par contre, ouais, oh là là, on a des people de là moi. Il Faut vite qu'on rentre dans l'église et qu'on ferme la porte. Ah oh non, ils avancent pas en fait. Oh, ils montent pas les escaliers. L'église c'est une terre sacrée, le matin là on a fait la quête du commissariat. Là maintenant, on a, oui. le, on a le cimetière reste. On a le cimetière à faire yeah. Oh non, il a encore un service à nous demander, lui Non ah, non, mais toujours Ils ont tous des services à nous demander Il veut un flingue je lui donne un flingue, j'en ai un. Show. Non, il en veut un spécial. Le voisin de la porte d'à côté avait un flingue, je suis sûr qu'il y a encore. Il veut pas le tien en fait. <rire> Dès qu'on s'approche de lui, le mec, il nous dit ça. Il nous dit quoi? Uh, you need the tools for, for, for the okay. On a besoin des, euh, des outils pour euh, renforcer nos barricades. Oh, il y en a, il est vénère à côté. En cours. Parce qu'on bon, doit et... aller chercher. Ah, bah attends, hé, hey, pas par là, c'est par là. Non, c'est par là, Allez chercher l'arme chez le voisin. Alors attends, deux secondes. On s'arrête. Quête, l'heure du jugement, c'est ça je sais pas, parce que moi j'ai pris sa quête. Ouais. Attends, je te suis. Oui. Parce qu'il m'a dit le voisin, c'est qu'à 50 mètres, alors.. Hop là. Aïe C'est un peu Bagdad. Ici! Fred! <rire> non! J'étais sur le bouton de la porte! Ah putain! <rire> non! Fred! Pourquoi t'as fait ouais, ça Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, et je suis morte aussi. J'étais sur la sur la porte, il suffisait juste. Ah Et je suis nu. Je suis nu sur la porte. pas Mais où t'es Hahahaha Ça le ménage, ça se fait. J'en ai 3 ou 4 dessus. Voilà, ah, tout le monde est trop comme ça. <t 'en> lui, hein. Oh. D'accord, il y en a un, il est vénère. Euh, tu sais quoi Il n'y a pas une... une porte ou pas Oui, oui, il y a une porte. C'est toi qui t'ouvertes <rire> de Michael Jackson, non hein. je dis ça. <rire> Dès que je l'approche, il m'a mis le monde à Putain, Tu vois quelque chose là avec ce, cette espèce de brouillard bizarre hein pistolet ah ouais mais ça y est ça nous ça nous met des dégâts ce merde là ça y est mais on peut repartir j'ai le pistolet c'est tu là ok bon c'est comme ça voilà juste par plaisir je la découpe Quête qui s'est enclenchée. Laquelle Je sais pas, je regarde. Quête, il n'est jamais trop tard. Ah, mais il n'est jamais trop tard, c'est euh, la quête finale, c'est celle de retrouver. <rire> euh, Comment il s'appelle euh, L'autre là. Cinamon. Mais ah. il met après là, les, les autres qu'on a, la secondaire, c'est pas des, des répétitives non, on enterre les morts, euh, c'est pas la répétitive. Forteresse divine, oui, l'authentité empie, euh, tout ça, toutes les autres, ouais. C'est des répétitives. Mais on euh... en... prend on enterre les morts, la première. Ouais. Ouais, ah, bah c'est celle du cimetière.